Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission et on va parler d'une rencontre et cette rencontre c'est celle avec un illustrateur, Claude. Claude est un illustrateur qui a travaillé notamment pour différents magazines tels que La Croix, Les Echos, etc. Et j'ai pu avoir son contact grâce à l'agence Virginie qui est une agence d'illustrateurs pour laquelle il travaille. Alors j'ai pu rencontrer Claude en juin 2019 donc cet épisode est un réupload upload de tout ce que j'avais déjà pu sortir sur YouTube. Et euh, j'ai essayé de retravailler l'audio parce qu'effectivement, les conditions d'enregistrement n'étaient pas excellentes. Euh, on s'est croisé, on s'est vu, on s'est entrevu à la terrasse d'un café parisien où nous avons pu du coup discuter durant euh, 10 minutes à peu près. Et on a été euh, gêné voilà, par les bruits de, de, de la vie environnante de, de Paris, des citadins, de la vaisselle et euh, le serveur qui nous a demandé de payer. Et je me rappelle que Claude. Euh, à payer euh, mon coca, donc euh, je ne me souviens plus si j'avais dit merci ou pas, mais en tout cas je le remercie maintenant. Donc on a pu passer euh, ce petit moment à discuter, j'ai pu euh, avoir un, un aperçu du travail illustrateur que, que je n'avais pas avant, auparavant, et je trouvais ça assez intéressant. Euh, donc je vous laisse avec l'épisode, j'ai repositionné un peu mes questions, j'ai coupé un peu quelques parties qui étaient vraiment inaudibles, je suis désolé pour la qualité de cet audio, j'ai essayé de faire mon maximum mais euh, je sais qu'il va être peut-être désagréable. Euh, les prochains vont être différents. Il n'y a que celui-là qui avait une qualité qui était euh, bah, pas ouf. Donc euh, je suis désolé, mais j'ai essayé quand même d'en extraire un peu euh, le, le, le jus, etc. Et, et de récupérer des choses intéressantes. Euh, pour finir, je parlerai euh, du blog Donc, euh, de Claude illustrateur, qui il a un blog sur son site où il répond à quelques petites questions, etc. d'illustration. Et euh, il a notamment aussi avec le podcast Sens Créatif créé un nouveau format où il parle euh, un peu de design, de beau, etc. Donc euh, je vous invite à l'écouter. Je remercie Claude pour euh, avoir accepté de, de s'entretenir avec moi, etc. Et je vous laisse donc avec cet épisode. Alors pour commencer, j'ai demandé à Claude d'un peu se présenter. Illustrateur depuis une vingtaine d'années. Je fais beaucoup de presse, de la, de la communication, d'édition. Essentiel. Après ça, j'ai demandé un peu quel était son parcours scolaire. Je suis didacte, j'ai bossé en entreprise euh, comme technicien pendant une dizaine d'années, mm -hmm. ensuite j'ai basculé pour faire que euh, de l'édition en tant que de dessinateur de bande dessinée. Ensuite j'ai arrêté la bande dessinée pour faire un peu de euh, commande, voilà, c'est ce, ce que je pourrais faire et puis euh, je m'éclate bien en, en, en illustration. Suite à ça, je lui ai un peu demandé de, de parler de son travail, qu'est-ce qu'il fait de ses journées, etc. Bah, je... Je passe beaucoup de temps à promouvoir mon travail. Je passe euh, après le reste du temps euh, à produire des commandes. Donc ça se passe en général le matin, euh, je passe un peu de réseaux sociaux pour euh, communiquer sur mon travail. Ensuite, euh, je me consacre beaucoup à la, à la recherche d'idées, recherche graphique. Euh, et l'après-midi, plus en production, euh, euh, mise en couleur, euh, je ça. Euh, le rythme. Euh. Vient ensuite une question un peu plus technique où je lui demande avec quel logiciel il travaille. Photoshop, et ouais. puis ensuite, bah, carnet de croquis, faire des recherches. Euh... Suite à ça, je lui demande à peu près où est-ce qu'il travaille en termes de localisation et s'il travaille pour une agence. Chez moi, c'est Chez une pièce laquelle je travaille, c'est un petit studio. Et par contre, je travaille avec un agent artistique qui ouais. participe à... Ça, donc c'est l'agence ouais, euh, avec qui je travaille euh, régulièrement. À partir de ce moment, je lui demande s'il vient directement voir les clients avec des illustrations, ou s'il répond à des commandes. Souvent, on, on, on commande l'illustration, on donne exactement euh, ce qu'on qu veut. Par contre, si on voit dans mon boulot, par exemple sur la cuisine ou sur le vélo, ça euh, va faire, uh, forcément attirer des gens euh, qui sont intéressés. Un enfin, coup, des productions à faire sur le vélo ou la cuisine. Mais tout ça, c'est essentiellement pour les books de commandes. Ensuite, euh, ça peut arriver qu'on m'appelle euh, en fonction de, de projets personnels que j'ai loupé et à ce moment-là, on me dit, ah, c'est ça que je veux et euh, je réalise euh, c'est à ce moment que je lui demande un peu quels sont les avantages et inconvénients d'être illustrateur. Alors, les bons points, ben c'est que tu es libre, tu fais euh, ton travail comme tu veux. Euh, moi, c'est notre passion, donc je travaille euh, en fait pas. je j'ai de ma passion, quoi. Voilà, alors après, le mauvais côté, c'est que ça travaille, il faut être hyper actif euh, dans la mesure où il faut chercher de l'eau, faut. Faut, on travaille tout seul, on est euh, indépendant, il faut être multitâche, il faut faire la compta, il faut faire euh, tout ce qui n'est pas du genre de, de métier créatif, tout euh, gérer. Euh, voilà, mais par contre es libre, euh, et puis bah, tu travailles beaucoup, énormément, tu travailles plus que quand tu travailles euh, pour un patron. Euh, moi je fais des journées de 10-12 heures, euh, c'est hein, énorme. Quoi. Je lui demande alors euh, qu'est-ce qu'il peut dire à quelqu'un qui souhaite devenir illustrateur. conseil, ouais. euh, bah en fait. Déjà, les conseils, c'est difficile parce qu'il faut vraiment se faire euh, sa propre expérience. moi, ce que j'ai vécu, euh, ça ne va pas forcément pour vous. Euh, voilà. Par contre, le conseil que je peux donner à n'importe qui qui se lance en, en tant que euh, créatif, mm. c'est que, en, en tout cas pour euh, l'illustration, il faut qu'il soit passionné. Mm. Si tu n'es pas, si pas passionné, tu arriveras à faire euh, ce métier, mais ça sera pénible. Ça sera vraiment pénible, ça sera, euh... il y a tellement de, de côtés chiant que, si tu n'es pas porté par la passion euh, tu, tu vas vite trouver ça difficile. Ah, trouver des clients, faire le commercial, euh, franchement c'est pas très intéressant. Mm. Par contre si tu es passionné, là tu vas, tu vas trouver que bah, faire le commercial c'est pas grave parce que c'est pour, euh, pour, bah, vraiment, pour grave, ta, vraiment parce ta, que, euh, parce que euh, on donc, faire, hein. si, si tu es, si es passionné, si tu es passionné, tu le sens hein, si es passionné. Mm. Hein, tu as ça en toi, euh, bah, tu, tu, tu pourras déplacer les montagnes, hein, tu pourras. Euh, Ouais, tu pourras t'éclater. Ah, C'est le, le conseil essentiel. Et puis après, bah, fais-toi euh, ta propre expérience. Bosse, euh, fais des croquis. il euh, bah, faut faire plein, plein de choses, il faut essayer des choses. Euh, tu vas trouver euh, vraiment, euh, dans le, coup, dans le temps, tu peux t'éclater mieux. Voilà. Et je lui demande alors la dernière question. Qu'est-ce qu'il a pensé de l'apport du numérique dans le métier et qu'est-ce qu'il pense un peu de toutes ces avancées technologiques ça change énormément de choses c'est qu'il faut que tu as considérablement accéléré c'est surtout ça ouais, ça crée une accélération ensuite le numérique pour moi c'est un outil comme un crayon comme euh, tu travailles sur photoshop c'est pas ça qui fait le talent si tu veux c'est euh, si tu es créatif tu seras créatif avec photoshop mais tu seras créatif avec des feux tu seras créatif avec des crayons c'est des outils pour moi le, le, la seule différence c'est que le numérique ça a permis de la souplesse, euh, de la souplesse et puis et surtout ça a accéléré, euh, ça a accéléré tout. Hein. Donc aujourd'hui, on te demande une illustration le matin, le midi. Puis, Il y a 15 ans, on te demande une illustration, tu mm avais 3-4 jours pour -hmm. faire. Aujourd'hui, il faut que ça soit fait, euh, mm -hmm. pas, pas toujours dans les, pour la journée, mm -hmm. mais ça arrive. Le on va te demander de faire bleu, et du midi on va te demander de faire rouge. Euh, parce qu'on mm -hmm. sait qu'en une heure, ça peut être changé à 15 heures. Donc euh, ça, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Mais ça reste un outil même. C'est un outil euh, comme un autre, hein. tu n'es pas plus créatif euh, avec Photoshop ou avec Procreate euh... avec ou avec euh... enfin, la créativité, tu l'as ou tu l'as pas, mais c'est n'est pas l'outil qui va... Euh, par Le, le... dessinateur. Ouais, voilà, c'est dessinateur, ou euh, mm -hmm. tu peux faire des collages, euh, en vrai, et puis tu peux faire des collages numériques, euh, les deux sont, sont, sont aussi bons, si tu es créatif, mm -hmm. et, euh, si tu es inspiré, les deux sont, sont valables. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je suis vraiment désolé de la qualité de celui-ci, mais je trouvais qu'il euh, y avait quand même dans, euh, enfin, des informations à récupérer, que ce soit en termes d'application, de logiciels, de conseils, etc. Donc, euh, j'ai décidé quand même de, de, de le mettre en ligne. Mais je vais faire vraiment en sorte que les autres soient, soient beaucoup mieux. Voilà. Merci à vous et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine émission.